Mon métier c'est euh, rémouleur, rémouleur affûteur. Donc c'est un vieux métier que l'on remet euh, au goût du jour. Euh, en fait, ça consiste à refaire euh, les angles des, euh, des outils tranchants. Au fur et à mesure qu'un outil travaille, son tranchant euh, remonte et en fait on, on augmente l'angle. À un moment donné, euh, pour que notre couteau ou notre, euh, notre outil tranchant puisse bien faire son office, il faut refaire les angles. Donc on travaille sur une meule à eau qui nous permet de ne pas faire chauffer le, la matière et donc de garder ses caractéristiques. Et Aujourd'hui, je fais ce, ce métier-là vraiment avec passion parce que j'adore les, les outils qui coupent et en même temps, ça me permet de, bah, de redonner vie à, à, à de vieux outils. Pour prendre un simple exemple que tout le monde connaît, c'est le, le sécateur pour couper les rosiers. On trouve des sécateurs à 10-15 euros aujourd'hui. Euh, les gens, une fois que ça ne coupe plus, le balance. Alors que pour, euh, pour 5-6 euros, on va lui redonner un tranchant qui va lui permettre de tenir encore un an, deux ans, trois ans, voire plus. J'ai fait une première formation dans la coutellerie, donc chez un maître artisan à Thiers, où j'ai appris à fabriquer un couteau, l'assembler. Et ensuite, je suis parti dans, dans le Gers, suivre su, une formation d'affûtage, où là, j'ai appris toutes les techniques d'affûtage pour les couteaux, les ciseaux, et tous le, tout les tranchants, en fait, que ce soit pour le jardinage, pour les menuiseries, pour les tailleurs de pierre, tailleurs sur bois, sculpteurs, et autres. Donc je suis parti plusieurs semaines et à la suite de cela euh, je me suis lancé. Alors j'ai plusieurs, euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs machines pour, euh, pour faire l'affûtage ou le rémoulage. Tout dépend de l'outil que j'ai à faire. Donc effectivement on a cette machine-là qui va nous permettre de faire euh, tout ce qui est euh, couteau, euh, ciseaux à bois, les sécateurs, tout un tas de choses. Donc on travaille aussi bien en rémoulage dans ce sens-là qu'en affûtage, en retournant, euh, en retournant la machine tout simplement. Ensuite, on a celle-ci qui nous permet, elle, de faire euh, donc en affûtage, cette fois-ci, tout ce qui est ciseaux. Donc les ciseaux de coiffeur, les, les ciseaux de toiletteur, que ce soit des ciseaux droits ou des ciseaux euh, courbes ou euh, des ciseaux sculpteurs. Et ensuite, on a le backstand que beaucoup de personnes connaissent, qui nous permet de faire euh, du travail un peu plus euh, grossier, euh, style euh, les haches, les, euh, les, euh, les gros tailleux manuels, etc. Et là, on a un petit disque de démarfilage qui nous permet de, de faire notre finition au niveau de pratiquement tous les taillants. Enfin, il existe plein d'autres machines. Parce qu'effectivement, on a des... Euh, suivant l'outillage que l'on a affûté, du style les, les lames de scie circulaire, les chaînes tronçonneuses, les peignes de tondeuse. Euh, tout cela, effectivement, il faut des machines bien, bien appropriées. Euh, comme ça, ça demande de la précision, je ne les emmène pas sur les marchés. Elles sont plutôt à l'atelier. Et j'ai également, dans mon camion en fixe, une autre, une, autre, une autre meule comme celle-ci qui me permet de faire de l'itinérant, donc de vraiment affûter sur place lorsque je vais voir mes, mes clients de métiers de bouche comme les bouchers, les charcutiers, les cuisiniers. Donc là effectivement j'ai cette machine-là en permanence dans le camion qui me permet de travailler de suite. Alors c'est une question qu'on pose souvent, la, la différence entre le remoulage et l'affûtage. Le, le remoulage, en fait, c'est une question de, de rotation de, de meule. Dans le remoulage, on va travailler donc du tranchant vers, le, vers le, le dos de la lame, alors qu'en affûtage, on va travailler du, de, du dos de lame vers le tranchant. Euh, en termes de, terme de commande... De rendu de tranchant, on a quasiment la même chose. La seule différence, effectivement, c'est en, en remoulage, on va avoir une longévité de coupe plus longue. Donc, voilà, c'est la seule différence. Après, il y a une autre différence, c'est personnel. C'est que je préfère travailler en remoulage dans, dans, dans la mesure où, euh, effectivement, ma, ma lame est mieux guidée. Ça, c'est mon, mon ressenti à moi. est mieux guidée qu'en affûtage. En affûtage, on aura toujours tendance à, à soulever la lame donc euh, à devoir nous euh, appuyer plus intensément sur la lame et à terme enlever plus de matière.